De di l'en sarga, y'en Yen suis arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé, je suis je Salam alaykoum, bonsoir téléspectateurs Réoumi FM et auditeurs Réoumi TV. Dans l'année dernière, c'est une émission « Espace Jeune ». Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale 8 mars. Nous avons un peu retard, un débordement qui depuis ce matin. Nous avons piété, émission be, Donc, Nous avons un petit déjeuner, un petit téléspectateurs ak, auditeurs, un internaute Réoumi FM, Réoumi TV et Réoumi officiel. Aujourd'hui, nous avons une émission d'Elisabeth ...cosmétologue fondatrice de la marque Eno Butui Cosmétiques... ...Anne-Catherine John, qui ingénieure de formation... entrepreneuse dans le domaine de la mode... ...Ceo de la marque Glowax... ...Bi Bob, président de l'Association Sénégalaise de la Critique Cinématographique... ...Monek, rédactrice en chef du quotidien Enquête, qui est dans plateau... ...Balaniolente Daniel Samoko, animatrice Aoba... Euh, auditeurs et euh, téléspectateurs. Alors, j'ai l'impression que Sylvie est nos très chers invités. Aujourd'hui, nous né dit que nous sommes vraiment. Moi, j'ai dit que nous sommes exactement. Aujourd'hui, nous sommes avons... donc nous sommes -hmm. mm -hmm. également les téléspectateurs de Réumi TV, sans oublier nos auditeurs de Réumi FM. Mm -hmm. euh, donc, thème de la question pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Un nous, nous avons vu l'internet que nous avons déjà utilisé à Darnet que nous de savoir une égalité entre les et Mm -hmm. Alors, nous vous d'abord, bien de sûr, pour savoir tout simplement que vous avez passion, que vous avez aimé, que vous avez aimé le métier de votre vie. Je vous remercie d'abord et que nous viendrons fraîchement de Ouagadougou. Donc, uh, on va tout simplement parler également du cinéma. Mais je également, que vous avez aimé le métier de la culture, mais spécialement uh, du cinéma. Alors, Manara Badjou, Mm -hmm. et je pense aussi loin que je me souviens moi suis j'ai à mon à la micro. et d'abord suis venu à donc après le bac aussi, déjà terminé le concours d'entrée c'est-à-dire sous le bac et eu le après dès mes bac, ma formation payante la euh, commencé, après quelques années, j'ai commencé Donc, aussi loin que je me souviens de ce Après la passion de la culture, il faut commencer peut-être la musique. Il faut commencer le ciné, je suis euh, pas pour chaque dimanche dans la folklore série, dans la chaleur, dans dans Malheureusement, j'ai perdu très tôt mon père, mais c'est mon frère, il le -bi, mais mon hip -hop dans le Ce qui fait aussi que j'ai grandi avec cette musique-là je suis rédaction, peut-être que la facilité pour Binde parce que a eu une culture, je l'ai magna je l'ai découvrir je l'ai Donc, j'ai apprécié à rédaction, une liberté Ce qui fait que c'est Mais hip-hop ça va quoi. Donc, naturellement... musique qui cinéma, madame. après naturellement. En fait, cinéma, il beaucoup de gens qui ont L'art est si complet, mm -hmm. parce que le ci cinéma, il fait que musique, donc mode, donc de conte, je sais pas, moi danse, il y a tout dans le cinéma. Donc on y retrouve tout. C'est vraiment l'un des arts les plus complets. Mm -hmm. euh, peut-être après, nous avons des nous y gendimamio plus Parce que l'école, nous y des cultures. des Et peut-être nous y gendimage, gay amio hamne donc des gendes à et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à la tête de l'Association Sénégalaise des Critiques de Cinéma. D'accord. Yann wow. Gidjogé Wagadougou, je pense qu'à un rapport avec est-ce que distinction est bonne du côté des femmes Waouh Mais il est malheureux que pour une première fois, nous avons, je pense, cinq femmes, nous gagné en liste pour l'état d'or de Yeninga et que les nous avons gagné. Il est malheureux que depuis que... Euh, on est à la 28 e édition, il n'y a jamais eu de femme qui a gagné le grand prix. Euh, mais au moins sur le podium cette année, il y a deux femmes et un homme. Après l'homme est sur la plus haute marche, mais voilà, au moins, « Sorry les vraiment la, la première marche, il y, a, mm -hmm. il y a deux femmes et qui ont fait de magnifiques films, mm -hmm. vraiment. Euh, voilà pour les prix spéciaux femmes et une fadara. les prix spéciaux vraiment mais pour la compétition officielle aussi mm -hmm. elles ne sont pas euh, en rade parce que amnanyo pris aye prix et que voilà j'allais en venir parce que guisnani euh, euh, quand même kunyoro euh, présente en tant que femme dingu sali bari joué jouer rôle au mot somotrondo donc Moudjil prix euh, meilleur on va dire jeune comédienne qui filme bien n'hamantenemoi Moussa sen absa di Khalé également je pense que le cinéma pour lui Effectivement, amniti, une importance pour elle a gagné le prix de la plus jeune comédienne, ce qui est très bien, et que aussi, que nous gagnons des médias, cinéma. Fini que Dieu ait pitié de son âme, ça fait faillite à ça fait à ce jour. Comédienne, en fait, réalisatrice de Nibonobani. Avant, plateau cinéma, les femmes étaient soit des scénaristes, soit des maquilleuses, en fait, les seconds rôles. Il est difficile, par exemple, de dire que une femme chef op chef opérateur, euh, technicienne, affaire. Mais de plus en plus, on a plus de femmes réalisatrices, les femmes ne font plus qu'écrire parce que les femmes ne font pas de Donc, on a une évolution positive, on peut dire. D'accord. Miguel, euh, il une rédactrice en chef du quotidien enquête, excusez-moi. Euh, ce métier maintenant, que vous êtes chef de la rédaction, vous avez pression, vous tout ce qui est derrière. Vous avez une rédaction, enquête Moi, je dis tout le temps que euh, quand on me pose cette question-là, je ne sais pas trop quoi répondre. Parce que je n'ai pas senti vraiment problème pour Peut-être mmh. aussi que euh, ça m'a vécu, euh, moi, mon temps, peut-être, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes. Mmh. Tout le monde me dit il est très difficile de faire une presse écrite. Après, il y a un poste de responsabilité. Mais peut-être que je suis en train de faire des choses. Ce qui a fait peut-être que j'ai tardivement pris conscience de la différence entre gour et de la Il n'a pas grandi avec nous, il était au Britanis. Donc j'étais tout le temps entre femmes. Ce qui fait peut-être que je sentir toutes ces inégalités-là. Et qu'en arrivant à la rédaction, je ne me voyais pas comme femme réduite à femme. Je me mm -hmm. voyais comme une personne, mm -hmm. comme un reporter, mm -hmm. ou même comme, plus, un Gisoumouon, comme un journaliste. que mm -hmm. journaliste mm -hmm. Parce que voilà, Maintenant, euh, mm -hmm. de plus en plus, je je n'arrivais même pas à décrypter. Pire, il y a le message de la rédaction, je n'arrivais pas à les décrypter. Et c'est plus tard. Mais, mais plus tard, il a découvert, par exemple, quand je me suis mariée, des gens ont commencé à me dire il y a des gens qui des réactions. Parce que je ne sais pas si je mais moi je rigolais en leur disant, eh ouais, ça me dégage, dégage, mouvement de l'attaque. Mais maintenant non. En fait, je ne voyais pas de mal derrière. Mm -hmm. Et c'est maintenant que je me rends compte que peut-être c'est une force mentale. Mm -hmm. Parce qu'à mesure qu'elle nous ramène, à force nous l'enduorlol, elle commence à descendre, tôt. Mm -hmm. à, ne plus voir, à ne plus vouloir rester là jusqu'à certaines heures. T'as bonné qu'est prescrit. Vous faites quelque chose à poste de responsabilité. Il faut que nous ramqueney nous écouter. Mais sous si fait quelque neyo, nous n'ai n'kachir rédaction, il y a 17 heures de la parce que quand je de desk. Parce que 17 h je c'est pas possible. Voilà. Alors, mais comment faire également Parce que c'est pas évident d'allier le milieu professionnel avec Tamil Kurge, et on fait un petit coucou à la petite fille qui, qui, qui nous attend là-bas à la maison. Donc, nga, yordom, tami, Yor dom et tout ça. On a presse écrite e on e radio, euh, télé. Euh, oui, oui, Parfois, est à la maison également. Comment faire pour allier ces deux-là alors, je suis dit que je n'ai de la vie. Je suis de enseignante. Mm. Donc, je ne sais en fait ce qui fait que le travail passe chez moi, le travail avant passe tout. avant tout. Oui. Benen, moi, j'ai eu la chance, pour accès priorité. priorité. J'ai eu la chance d'avoir un mari bo Il a compris les choses. Il a beaucoup plus de temps que moi parce qu'il est pharmacien. Mm -hmm. Ce qu'il fait, man toutes mes visites, je les ai faites avec mon mari. Ça me donne beaucoup choses. Euh, ça me décore que je suis pour ces vaccinations. Mm -hmm. euh, ça, parce que c'est lui qui gère les inscriptions, c'est lui qui va aux réunions, le truc, il a beaucoup de compréhension Exactement Franchement, de ce côté-là, il y en a beaucoup, surtout en presse écrite Parce qu'il est arrivé des jours où je suis sortie de la maison à 10 h Et je suis rentrée à 5 h du matin Alors là, ce n'est pas évident Ce n'est pas évident, je voyais à peine ma fille mais voilà c'est pas très facile mais c'est faisable. Okay. C'est faisable tant qu'aussi nous n'arrêterons pas de tâcher les filles. Parce que si vous avez doctor, que nous avons des filles, ce qu'on a dit, c'est qu'il une belle famille, un, famille, famille, famille, famille, famille, famille, famille, il faut qu'on comprendre que si on a des filles, on ne mariage, a un jeudi, ou à Il faut aussi que les femmes... Nous. Non, il faut que les femmes nous acceptent qu'on leur donne. C'est ça. Il faut que les femmes acceptent qu'on leur Moi, par exemple, en tant que <rire> qu'adaptiste en chef, je ne conçois pas qu'une femme vienne me dire, mardi, de ne parce que c'est une belle famille de femmes qui Non, je ne conçois pas. Je je refuse. Parce que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne C'est une question d'organisation, ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux Il faut le dire, pour ne nous sommes tous se Nous sommes tous les gens Nous c'est malheureux, mais c'est ça. Nous sommes Anne-Catherine Alors, passion D'accord, je vais commencer déjà par. Nuyo, mm -hmm. mm -hmm. donc euh, je réponds sous le nom de anne Catherine John. Mm -hmm. De formation, je suis ingénieure en électricité. D'accord. Donc euh, mode, bi, ça vient un peu avant ma formation de base. Mm -hmm. euh, donc j'ai entrepris au niveau de la mode parce que c'est une passion qui m'anime. Mm -hmm. Donc ce que vous savez, je l'aime. Mais la première fois, on a un peu de temps. Je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je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 Heureusement, je passe à la messe du soir. Mm -hmm. je me suis dit que pourquoi ne pas me euh, comprendre, pourquoi déjà euh, mm -hmm. nous, des fois, sans pour autant assumer. Parce qu'amen une mm -hmm. réalité aussi hein. si, si. Des fois, nous bogo, Parce il y a des contraintes, puisque man de manuel, machines. Des fois, la passion euh, de animer, mais mmh. après ça, ça ne suit pas, la main mmh. de ne suit pas. Mmh. Donc, euh, je me suis dit que je vais me lancer. Dieu me comprend déjà comment ça se passe au niveau de la mode. Mmh. D'autant plus que ça m'anime et je m'y vois vraiment. Mmh. Donc, si on veut investir, c'est juste. Après, il y a des gens qui disent, ce n'est pas ce qu'on veut dire, mais ce n'est pas ce qu'on veut dire. Voilà, donc l'entrepreneuriat, il je a beaucoup de que Bon, j'ai écouté quatre points déjà. L'entrepreneuriat, moi je le décortique comme entre et prendre. Entre, maintenant, je ne pas. On ne te force pas. On ne force pas une personne à entreprendre. C'est un truc volontaire. Donc, prendre, tu dois avoir une possession de cette activité. Puisque qu'il y a Google qui s'abop de façon très libre, volontairement. Ou alors, nous les des poussards pour faire des ah Donc, Google qui s'abop. Ou alors, il y a innover au niveau de tel ou tel point. C'est une passion qui t'anime. Mm -hmm. C'est toi qui dois donner une vie mm -hmm. à, à ce métier. Mm -hmm. C'est toi qui dois donner une, euh, une plus-value à ce corps de métier. Mm -hmm. Donc, euh, premièrement, il faut qu'il qu y ait de la volonté, comme je dis, du désir de vouloir entreprendre. Ensuite, il faut qu'il y ait de la persévérance. à mm mode -hmm. comme, comme je l'ai évoqué. D'abord, la dalle parce que Taïri, c'est propre à eux, hein, c'est un truc global. Il faut que les gens aient des jours. Parce que les gens ne sont pas en salut. Ils sont Donc, si on que les gens Donc, il faut si si mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. que les de aient Les clients qui ont Ils Ils ont en des ont donc, il va falloir de la persévérance et de la patience. Donc, qui ait une personne qui a une personne qui a une personne qui a Parce personne voilà. <rire> monotone a veux mm -hmm. pas qui a donc personne qui a une personne faire comme ce que tout le monde fait il faut que tu puisses ah, amener mashallah. tu t'es tu sais à marques, black apal, création homme, palomire, là, il <rire> y a ah une bah... marché, il y a beaucoup mm. <rires> <rire> donc il faut de l'innovation et de la diversité. tu as par exemple, one gamonadial bien tissu par exemple le wax il faut que tu sois diversifié. Il faut que tu sois diversifié. Il faut que tu sois un seul modèle. Il faut que tu sois un seul modèle. Il faut que tu sois un Il faut un costume prêt à porter un Il faut que tu sois C'est notre tissu à nous, C'est africain. tu que Il <rire> non, il faut être panafricain quand même. C'est ouais. ça, exactement. Voilà. Donc, euh, on, on, on retourne au bercail, si les si. gens reviennent à, au panafricanisme. Mm. Donc, nous, nous devons utiliser uh, ce qui nous est propre, ce qui mm. nous est vraiment africain, quoi. Mm. Notre tissu, les pagnes et tout. Voilà, mm. et finir par le financement. Mm. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que n'ont pas financement. Ah oui, C'est pas une raison. Mmh. C'est un problème. De raison, mais problème. C'est un problème, mmh. mais. Je par exemple, j'ai commencé sans pour autant avoir un financement. Mmh. Je suis presque à trois ans mmh. sans pour autant recevoir un financement. Mmh. Et pourtant, je fais de mon mieux. Et pourtant, je suis. Finance, bon. Ma finance est Donc, j'ai commencé avec l'argent de la bourse. Euh, donc, j'étais à l'ESP, j'avais une bourse de 20 000 francs. Donc, je utiliser. Même si je restais au campus, comme je suis allée au niveau des cantines, voilà, quartier, et tout, je, je, je fais comme tout le monde. Je me. Je me. Je me. Je me. Forcément, forcément, donc les Donc j'ai pris euh, l'initiative de, de, de conserver cet argent. Oui, parce Donc, entreprendre aussi c'est des risques. C'est beaucoup de risques. Par exemple, les deux ans, parce que ça m'a pris deux ans, de voilà. deux ans bourse c'est vraiment un risque à part entière. Oui, Donc Lolo, moi le fait que entreprendre parce que mon financement. Mm -hmm. Ce n'est pas une raison. Parce qu'on ne peut pas financer tout le monde. C'est mm -hmm. à toi de te démarquer. Il faut faire ce qu'il y a des la qui dont il faut a, Je ne peux pas avancer. Il faut faire ça. Mais il faut que nous financions. Je vois beaucoup de gens, il faut que nous financer pour me commencer. Non, je ne je suis pas d'accord par rapport à ce propos. Donc, quatre volets, ils m'en énumèrent là. Ce sont, je me dis, les quatre principaux points sur lesquels il faut réfléchir mieux avant de commencer l'entrepreneuriat. Ce sont des points fondamentaux. Parce c'est le bonheur de du dugout, la cheval, le top on n'exclut personne parce qu'il y a tout. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a vraiment une masse à satisfaire. Donc je me dis que nous ne sommes pas prêts à nous, mais que le, le désir t'anime. Que nous quand même. Parce que quand nous avons une collection, nous mais une collection, une à perte. Parce que moi j'ai commencé à vendre à des prix très bas. Pour ceux qui ont vu mes premiers produits, très bas. Je vendais presque limite à perte. Mais je ne me suis pas dit du jour au lendemain de m'échanger les parce que un, il faut gagner des gens en clientèle en fait. C'est une stratégie. Allez, y a -il. <rire> <rire> non, y a -il. <rire> ça, Mais vous êtes dans la mode. Est-ce que ça vous arrive également de participer euh, dans les défilés, par exemple, pour promouvoir également euh, vos tenues, on va dire parce qu'il y a également, par exemple, le festival international de la mode de Dakar, Fimodak. Mmh. En général, il y a des jeunes qui passent parce mmh. que lors des boycotts, ils ne sont pas montés. Moi, il faut seul. Les gens du lycée, mon diorama, qui est né, qui est né. Je pense que mon gars est actuellement monument. Voilà. Donc, est-ce que ça vous arrive de participer, de faire des défilés ou non Pas encore. Parce que je me suis dit que pour défiler, il faut asseoir déjà une base. Ce n'est mm -hmm. pas une course en fait. Mm -hmm. euh, le temps est là. Mm -hmm. euh, les créations ne finiront pas. Mm -hmm. Donc euh, en amont, il va falloir que les gens un là. Ce que tu as besoin, c'est d'asseoir, tu gagnes en clientèle. Parce que si tu as une clientèle. Mm -hmm. Donc, il faut que une certaine base au niveau de notoriété. Tu peux après tu peux te lancer. Parce que mm -hmm. à okay, à chaque, chaque année... Non, si, si, j'ai eu une fois pour salon exotique. a dîner. Mais vous allez voir qu'en retour, si, euh, si, il voilà, si, si. y a une visibilité derrière. Il mm -hmm. y aura des personnes qui vont vous solliciter mm -hmm. pour savoir votre travail, comment vous allez faire. Vous allez faire des mm -hmm. commandes également. Ah, C'est ce si. qui va ah. permettre. Ah. Mais bien sûr, ah. Bien ah. sûr. Ah. je vais ah. vous parler de la première fois. Je vais vous parler de la première fois. Je vais vous parler de la Après, vous allez ce numéro. Je vais vous parler de la première fois. Les émissions et tout ça. Mais en général, ah. pour dire honnêtement, participer ah. dans des défilés, ça va permettre également d'avoir ah. des contacts. Ah et tout ça mm -hmm. et ça va permettre d'évoluer euh, le travail en si, quelque si, sorte. Effectivement que ce soit défilé que ce soit à foire visiblement mm les -hmm. Yorks ça accroît tout simplement les contacts exactement, ce, ce carnet d'adresse des Yorks mm -hmm. parce que même fait que Dame a terminé si j'en mais après tout le but des espoirs après nous aussi avons tout le fumé là où fumé donc il y a tout le temps des retombées positives mm -hmm. par rapport à ça. D'accord. Euh, mais en tant que Yorks doute nous avons, chose choisir vacces, avax, panthys, tissu africain ce Kasengaï travaille. Bob Kashua Bob. Bon, le nom de GlowAx, je vais commencer par ça. Mm -hmm. euh, bon, on peut que ça en deux mots. Le Glow, le fun, être on flick, être in quoi. Mm -hmm. euh, maintenant, le Wax, parce que le Wax m'a vu naître. Mm -hmm. Ma maman, elle est béninoise. Mm -hmm. Donc, on a grandi, envers le à Ça m'a aidé comme ça ma maman. Euh, qui est euh, en Angola, oh. si, si. ah, voilà, Donc, on connaît le pain à la maison. Donc, j'ai commencé par utiliser ce pain pour promouvoir déjà, euh, euh, mettre en valeur, en fait, parce que, le vaccin, a le vaccin mais il faut savoir que le vaccin n'est pas, pas de qualité. Le mm -hmm. euh, vaccin, a quand le a Nyauko, bon, vous direz vous parlez. Munade francs. Vax, Parce que bah, fo, les, euh, les béninois, du terme, si c'est un mariage. Donc c'est un, c'est un truc qui est très riche, très noble. Mm -hmm. Donc pour balayer toutes les euh, niveau social, t'as mmh. beaucoup de taux de nuit, beaucoup de vaccins, nan, lui là, am comme budget, mon mois ça va le tirer ou, nuit que l'homme, acte dans les faits augmenté, y a comme vaccin du plus petit au plus grand, cougna, cou, am budget, vous faire, comme budget, qui soutenue, beaucoup de voir une communauté faire, donc le vaccin aussi relate cela, cette pluralité au niveau de des différentes tranches qu'on peut toucher, à travers ce tissu africain que nous est propre, voilà. mmh. d'accord, Anne vous êtes ingénieur en électricité mm -hmm. et vous euh, c'est dominé par les hommes. Effectivement. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Nous est-ce que vous travaillez avec votre Et nous aussi pour allier les deux Parce que je pense que c'est important. C'est c'est une affirmation, vraiment. Mais bon, le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine qui est un à part entière. Parce que c'est la science, c'est une science, on va dire. Je ne peux Ingénierie. Il y a tout le temps des recherches à faire, que ce soit informatique, que ce soit au niveau de, euh, de la biologie. La science avance, la mm -hmm. science elle est vraiment véridique, soit mm -hmm. c'est ça ou c'est pas ça. Donc mm -hmm. c'est pas un truc où je vais mm exprimer -hmm. ou en tâtonnant, c'est une science très exacte. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait une formation en génie électrique, mm -hmm. je suis sortie ingénieure l'année dernière à l'ESP de Dakar. Mm -hmm. Mais ça ne m'empêche pas d'entreprendre, de, parce que maintenant de j'ai commencé à entreprendre, à fait fait mon ESP, mm -hmm. mon troisième année, mm -hmm. C'était mm -hmm. ma première année en cycle d'ingénieur. Mm -hmm. Donc j'ai entrepris tout en sachant les risques. C'est compliqué parce que d'ailleurs, déjà, comme je l'ai dit à part entière, pour nous de superviser, je le fais la plupart du temps les week-ends. Et je travaille en temps plein au niveau d'un dépôt d'hydrocarbures de la place. Donc, je travaille à temps plein de 8h à 17h. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes handicapés par le travail. Et il faut respecter ses engagements parce que l'éducation est là. Si nous demandent dans l'entreprise, nous nous demandons de déposer ces CV. Et nous devons dire que nous devons Donc, on le fait à part entière, on le fait correctement et de façon noble. C'est une science qui avance. Mais en parallèle, euh, on est en train aussi euh, de trouver des moyens, des alternatives pour asseoir des choses, euh, d'empêcher l'entrepreneuriat. Parce que dit entreprendre, dit prendre des risques, prendre des initiatives. Donc, euh, je me dis que volonté avec le latch, volonté le mm -hmm. désir mm -hmm. le Non, ça, ah, Bon, c'est euh, en tout cas, euh, non, non. Euh, ce sont les gens vraiment accueillants je suis la seule femme au niveau de Parti Bob déjà mais c'est vrai, tout vrai, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, Déjà, ma vais vous dire tout. Vraiment, je vais vous que je vais vous dire que que je je je je je je je dire je je je je je je vous je je temps je à apprendre. Alors, donc, euh, <rire> bien sûr, nous sommes venus Elisabeth Giordia, n'est-ce hein, pas Donc, vous êtes dans le milieu cosmétique, on parle de digital, donc je oui. pense qu'à travers la digitalisation également, vous allez permettre de vous manifester aussi ces produits, mais avant ça, nous allons venus à ce que vous avez pensé sur le milieu cosmétique. Bien sûr. Alors, tout d'abord, euh, nous sommes venus à venir, nous souhaiter aussi bonne fête de la femme à tout le monde. De nous sommes aussi nous des étapes de avec des Alors, je Elisabeth entrepreneur de cosmétiques, euh, de cosmétiques naturelles. Mm. Nous me donne une passion, je me donne Nous je me donne l'eau, je me donne donne l'eau, me donne donne l'e temps aussi, euh, en même temps aussi euh, Deux, donc, euh, dix, oui. voilà, alors, produits... les modules cosmétique donne passion avec voilà donc des l'essentiel est que Bien sûr, produits tout d'abord, produit made in France, il me vient, man man releva. Voilà, tout d'abord, ma formulatrice là, définit, définit, suivre la formation en cosmétique. Mm -hmm. Je suis formulatrice de produits cosmétiques. En même temps, je suis maîtresse savonnière. Mm -hmm. Voilà, un diplôme en saponification. Mm -hmm. Voilà, euh, l'eau, l'eau, l'eau nous donne une passion. Euh, cosmétique donne une passion, tu man. Mm -hmm. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de peau, ils de de de de mmh, de de oui, des remèdes tout euh, le temps. Lorsque je google, qui Mais est-ce qu'il y a des effets qui ou des avantage par rapport à que produits non, utilisé parce a des produits, oui, de que utilisé par oui. oui, Mais il y a un est-ce qu'il y ce produit euh, réellement, résultat? Bien sûr, un petit gisse résultat, parce que Google, nous une profession. Euh, nous, nous avons une formation. Nous avons mm -hmm. un produit nous les normes et les formations professionnelles. Nous avons produit pour utiliser la satisfaction. Je rappeler aussi que nous avons marque marque de cosmétiques. Nous avons une marque mm -hmm. de des produits cosmétiques. Euh, les produits que mm -hmm. nous avons les produits que nous aussi les produits de crème de visage. Les produits de visage Les Les temps sont Les Les Les soins du du visage, du voilà, si l'on veut entreprendre, il faut que nous se du côté digital. Be. Exactement. Voilà. Si aussi il produits. Voilà, bo, si vous avez TikTok, Facebook, Instagram, surtout en ligne. Donc, vous ai dit en ligne des produits. C'est à travers ça que ça marche. je que vous surtout dans les milieux cosmétiques, les le style, il faut que vous ayez des digital. Parce que ce que c'est ce que vous que vous de ces produits à travers D'accord. Et dans le domaine de la vie, vous avez de que vous avez vu que genre avez mélange ma pour continuer il faut que des formations ma Je formation professionnelle en cosmétique mélanger, c'est très important Je appel beurina actuellement de cosmétique formation professionnelle et ça c'est très dangereux si vous qui est une passion, le de est un professionnel, il faut que nous formions. Nous, oui, nous, nous avons ingrédients, nous mélangé, merci. Le dosage, c'est mm -hmm. très important. Mm -hmm. bah, oui. oui. Nous produits, client, utilisé. Merci. satisfaction totale. Parce que pour robots, C'est très sensible. Mon je carabi, les femmes sénégalaises ont des frisages. Ils ont commencé à et tout. Il euh, y a un produit qui est le de ricin, e voilà. e si, d'amande douce, l'huile d'albaïne, l'huile de serpent, huile et tout. Il y a un produit qui pour lui, Alors, est en train de alors voilà, retour au naturel, actuellement, c'est tendance, c'est vraiment de faire C'est C'est très joli. C'est très euh, joli. Nous, euh, moi, nous avons aussi des cosmétiques. Si des produits oui. pour aider les familles savez, en de les oui. à entretenir naturellement trop de Voilà. Donc, euh, Produit, produit, nous produits tous <sus> voilà, les produits que utiliser produit par trois cents carreaux notre produit est ramené naturel bonnet que produit naturel des produits voilà vous ramenez utiliser ces non seulement ils ont satisfaction <sus> mais, mais on un danger a des <sus> voilà tu les <sus> aussi nyongi nyongi des il qui alors des fois comme par exemple nous si vous avez un caraou utiliser pour le et les autres. Voilà, vous shampoing solide. que les vais faire le caraou. Vous que le que a que le bon fait des carottes automatiquement avec les gisnes carottes comme automatiquement les tu vois mm -hmm. les voilà. aussi parce que suñu ci suñu ki la bok la beauté naturellement éclatante mm -hmm. voilà naturellement naturellement ça. naturellement aussi mm -hmm. donc okay, est-ce oui. ouais. <rire> est que cosmétique <rire> également oui, mm -hmm. euh, très prometteur Il normalement dans qui ces résultats parce que le marché c'est tellement vaste mm -hmm. voilà le marché les gens des produits cosmétiques urbains chez marché parce que le marché c'est très vaste mm -hmm. voilà faut d'y profite toujours journée veut aussi faut inciter à ce que n'importe lequel de nous peut le toucher mais chez lui mais dans les normes parce que le marché est vaste là mm -hmm. d'accord le euh, niya aussi le thème le thème qui a été retenu par ONU Femmes pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Euh, nous sommes euh, à côté, dans le mmh. monde il y a 37% des femmes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, elles n'ont pas accès à l'internet, chaque fois, elles, elles sont manipulées. Mmh. Et pourtant euh, nous avons développé le secteur économique, surtout ici au Sénégal. Nous avons mmh. Donc, nous avons, mmh. donc nous avons accès à internet économie parce que pour ne pas faire de publicité alors je pense que déjà euh amnai une initiative numérique mm -hmm. je pense pour ne pas citer amnai ben nos opérateurs télécoms bon tous les ans amnai amnai ben concours digital pour les femmes entrepreneures mm -hmm. et c'est pour nous amnai vraiment amnai nous ayez idée innovante et que nous que leur amnai le économie je pense que ça c'est une belle initiative qui permet aux femmes vraiment d'avoir am accès ci ci ci internet b mm -hmm. parce que cinq mille holl ben Article Boramene. Ce qu'on dit, c'est que 85% des entreprises numériques au Sénégal sont dirigées par des hommes mm -hmm. et qu'il n'y a que 15% qui sont dirigées par des femmes en mm -hmm. termes d'entreprises numériques. Mm -hmm. euh, déjà, l'olorec problème là. Mm -hmm. Ça, c'est une étude de 2021. L'olorec problème là. Mais il faut voir pourquoi les femmes n'ont pas accès à, au numérique. Bonne chance, les nulles. Mais même dans le monde, les femmes ont vraiment. Nous diriger euh, de grosses entreprises Ken Hamoulin, qui connaît ici euh, CEO de YouTube, on n'en parle pas, c'est mm -hmm. une femme. Et pourtant tout le monde connaît celui qui a créé aujourd'hui euh, Facebook, Facebook. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a de plus méritant que cette femme-là Mais son nom Nepramlincon, mm mais -hmm. YouTube mm -hmm. IBM a été dirigée de 2012 à 2020 par une femme, personne ne la connaît. Nous l'aiderons donc ça, c'est même pas un problème. Boire amener juste euh, africain ou sénégalais ou accès parce qu'aujourd'hui dans le monde, tu peux pas dire par exemple, nous l'aiderons États-Unis, les femmes yon a mon accès à internet. Donc, inégalité, c'est au-delà de cela. On met plus les hommes en avant qu'on ne met les femmes. Et pourquoi ils le font parce que bataille d'y ni, vous a car les problèmes yon amener si j'y gagne à gour, nous que là Afrique n'a pas fait que le Sénégal n'a pas fait les femmes qui sont ailleurs ont aussi d'autres problèmes peut-être sous d'autres angles, mais nous sommes pas le droit. Aujourd'hui, au Sénégal, l'internet a eu Dans le monde des médias, beaucoup de femmes ont pu créer, mettre en place des plateformes de DJ femmes. On a Warha TV. Ainsi que des sites d'information. C'est ça en fait. Il y a InfoL mise en place par une femme, et c'est pour parler des problèmes de femmes. Il y a lescommer.com ou .sn, je ne sais plus, mise en place aussi par deux journalistes femmes. Mm -hmm. Donc, pour ma plateforme, nous avons tout à l'heure, nous allons bouffer, parce que nous avons vu le traitement médiatique. Nous avons dit que femmes, il n'y Quand on parle des femmes dans les médias, c'est en termes de faits divers. Il faut vraiment que nous fassons le bon, que nous fassons mm que -hmm. <che> chose nous fassons les que nous fassons à la une. Alors que, mm -hmm. par exemple, quand une femme gagne un grand prix, les médias n'en parlent pas. Les gens plateformes qui ne pas les permettre. Mais les gens ont plateformes qui ne peuvent pas les permettre. Le problème, c'est qu'on a des angles. Pas des angles qui ne sont pas les plus importants pour la société. Parce que généralement, on convoque des plateaux, on dit qu'on va parler de femmes, mais on fait plus le procès des femmes qu'on ne parle des problèmes des femmes. Mm -hmm. Et ça, c'est problématique. Mm -hmm. Donc, Internet, on me dit nous a changé la donne. Je suis sais place que tu aies une un journal, tu as une analyse. L'analyse, nous avons 3-4 experts. Ils n'y a pas On ne parle pas aux expertes. Et pourtant, elles ont leur place. Mm -hmm. Et avec des plateformes comme ça, données aux femmes, nous devons développer. Dans le cinéma, par exemple, je veux dire on va parler de série. Mm -hmm. Il y a une maison de production dirigée par une femme, Calestasi, mm -hmm. euh, et qui fait de bonnes choses. De 2.0, entre autres séries mm -hmm. qu'elle a eu à produire ici Exactement. au Sénégal. Exactement, elle a bien produit 2.0, mm -hmm. euh, mais Thaï, elle trace son chemin. Mm -hmm. I'm not YouTube, um. mm -hmm. elle a la chance qu'une télévision puisse mm -hmm. acheter cela. Euh, mais elle est en train de se battre comme elle peut. Mais oui, je pense oui. que c'est pas parce qu est femme que les femmes ont le problème. Les hommes dans le milieu de la production ont peut-être les, les, les, les, les mêmes problèmes. Mm -hmm. Mais le digital leur permet aujourd'hui de pouvoir gagner encore mm -hmm. des sous. Parce que taille, si ma chaîne YouTube c'est très bien suivi, il <rire> y a un no nombre de followers. Zi, YouTube n'a <rire> pas de Je <'en> <rire> rentabiliser quelque part, je <rire> vais <rire> rentabiliser ce produit. <rire> <rire> Parce que malheureusement, il faut le dire, nos télévisions n'achètent pas. <rire> pas. Non, non. Nos télévisions n'achètent pas. C'est malheureux ça. en fait. Donc, <rire> nous avons taille, nous avons taille sur Internet. Be. Donc, il faut que nous nous mettions derrière nous, nous allions nous suivre de cette année, de, de Woy, mm vidéo -hmm. oui, pour que derrière, qu'ils puissent aussi gagner un peu d'argent. les mm sous-nuotelais, -hmm. ils voient nos nuotels faire mon mm -hmm. effort, de gagner mm -hmm. le contenu de local. Djinde. ça va aider mm -hmm. les les les artistes. Mais mm -hmm. pour l'instant, ils vont ils vont plus gagner sur les trucs. il okay. y a aussi opérateurs télécoms, bohame, qui aide de plus en plus les séries et tout, euh, en plateforme. mais, on a failli, cette année, amnashéanu bruniyohame les gagner un petit parce que aussi, voilà, de permettre au moins ça am okay. de, de qualité. Mm -hmm. je ne sais pas, parce que je ne suis pas encore intéressée à la question et faire des recherches pour savoir là mais au moins c'est et c'est sur sur internet qu'on a qu'on a cette opportunité là. Je pense que nous quoi y nous nous quoi si nous, gagner, nous, nous si au Sénégal, nous internet nous nous. Nous parce que nous, Exactement. mais t'as, il y a même des gens qui s'abonnent de quoi j'ai, bah na wala bahro TikTok mais ils l'ont bien notoriété beaucoup, mais ils l'ont bien notoriété, nous l'ont quand on elles ont su peut-être à un moment bien utiliser TikTok, mais après faire l'ident, c'est ça le problème aussi, peut-être, parce qu'après waouh, dis-nous qu'on est écarté d'un homme affaireuil, mais au moins ça permet de plus en plus à des gens de pouvoir vendre leurs produits et de se faire connaître. Combien d'entre nous ont on a découvert des marques ici mm -hmm. sur TikTok. Sur TikTok. Mm -hmm. fini suivi des, des, des stylistes qui ont mm -hmm. parce que TikTok est oui. un Un de ces jours, tu te poses là-bas, tu es Dakar, tu mm -hmm. es Donc, tu es là, tu es là. Donc, le problème, c'est que les femmes qui on on on mm -hmm. ont fait des de se ont fait des ont fait des, produits, des, produits, des il faut faire Non, on est Internet. Donc, que nous Mais ça, c'est lié à la fracture numérique. <rire> Il faut que nous devions accéder ça. Nous parce que Internet, y a des gens qui et ça c'est déjà très bien. Et puis d'autant plus qu'il y a des qui des gens qui ont des gens qui ont qui ont des gens des gens qui des gens qui ont des gens qui ont des gens qui des jeunes réalisateurs des visibilité de mm -hmm. mm -hmm. nous également assister nous avons produits, mais nga sensibilisation de sen, euh, sen euh, est-ce que y a région visibilité sur internet, est-ce que vous pouvez sensibiliser nous Uh, en fait, je pense que oui, sensibilisation. Parce mm. que nous avons des milieux ruraux. Parce mm. que nous avons des qui Internet. Nous forcément. C'est pas juste mettre du contenu. Mm. Parce que mm. beaucoup mm. de gens qui ont par exemple, ils de communication. des mm. étudiants si vous faites des publications sur Facebook, il faut que vous vous à ce vous public. Vous avez suivre? que vous avez vu une heure. Vous avez une poster pour des que vous vous vous c'est avec faire public bien en fait. Mm. Parce qu'à tout moment, ils sont exposées. Mm. Voient... Oui. Mm. les gens ont des gagné leur clientèle, mais ils perdent leur clientèle. Mais ils ont des trucs qui sont très très très très très que par contre, les nous le internet, sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de Donc, éducation, Vraiment, c'est pas parce que nous avons ben bac plus 5 ou que cadre tel que pour nous éduquer sur internet. Tout le monde a besoin d'être éduqué sur l'utilisation des tics parce que revers, il y a un bac, un bac mais il y a c'est négatif. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Je ne là. Je Je suis là. Je Je suis là. Je Je ne me trompe, la soeur de, des sœurs Kardashian, là. Je Kylie, Death Van Live, les connais-je pas? Mais nique demeure un follow. Demeure du follow, Kelly. Selena pour déjà pas Et pourtant, moi, elle est businessman. Elle a une marque de cosmétiques à vendre. C'est pas bon pour elle, surtout que nous, si c'est une décrie Instagram, TikTok, le nombre de followers de femmes importe c'est ce parce que aussi ça leur fait gagner des sous derrière. Non, mais d'entier gagner. Il y a les youtubeurs. Donc voilà, donc de plus en plus d'aller c'est ce qu'on dit. Donc, il faut être ici, il faut être là. Voilà, il faut avoir un effet. C'est ce qu'on peut appeler les non C'est ce qu'on peut appeler les gens. Donc, on a besoin d'être éduqués sur l'utilisation des tics. D'accord. Nous avons parlé avec Amkati. Tout à l'heure, 37% des femmes n'ont pas accès à l'internet. Les pertes, côté économie, c'est environ plus de 1000 milliards d'euros. D'ici 2025, on peut doubler. Si 37% si gens ont accès à Internet, parce que vous avez accès Internet, parce que Internet, vous avez accès à vous avez accès à à vous avez vous avez à vous avez c'est l'heure où tout le inauguré au niveau des réseaux. Mais le seul moyen, c'est les réseaux sociaux. C'est moyen, parce que, <rire> parce que la maladie était dehors, contaminé, après c'était compliqué. Donc tout était au niveau des réseaux. Tout le monde était interconnecté. On ne peut pas une story, on ne peut un contenu. En moins d'une heure, tu as... Vraiment des vues, nous avons fait en fait, Parce que tout le monde était scotché, que ce soit courri, que ce soit. Mm -hmm. Même les fournisseurs, mm -hmm. fournisseurs, ils ont fait des vues. Les fournisseurs donnent envoi images soit pareil, il ont fait des statuts. Ou ils ont de Mjeli. Mm -hmm. Tu mm -hmm. ne touches même pas à, à, au, au produit en tant que tel. Mm -hmm. Donc, pendant la période, beaucoup de personnes ont eu à faire un essor. Nous avons démarqué parce que c'était un euh, flow, de Parce qu'il y a eu beaucoup de. Beaucoup de personnes connectées, ni si tu mets quinze minutes, c'est bon pour moi. Il faut commencé, désolé, qu'elle est, qu'elle est à faire commencer. Donc, mon a voir ni un point fort là pour seulement début déjà. Après côté, pour en venir au niveau du sujet, la digit stabilisation inclusive. Moi, je bon, il y a une problématique qui se pose parce que précurseur ou informatique, souvent ce sont des femmes. D'ailleurs, nous commencé le domaine bounou. Ter bounou d'ailleurs, nous n'y avions pas le droit à maintenir. Nous n'y avions pas d'ailleurs le droit de le Alors, que nous nous créons, il y a un gap qui s'est se crée. Amnolutah nous taille, nous juger si on euh, est une utilisatrice, On personne qui a fait la programmation et la technologie. Donc moi je me suis dit qu'il y a forcément hum, des raisons. Donc j'ai eu à cibler quelques. Euh, D'abord je me suis dit les mariages précoces. C'est un, un point phare. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup de recul par rapport à ça. Par exemple, au niveau de, du rapport de ONU-Femmes, mm -hmm. au niveau même du ODD 5, c'est mm -hmm. l'ODD propice au, à l'égalité des sexes, mm -hmm. il est mentionné que 1 sur 5 femmes sont mariées entre 19 et 24 ans. Donc, mm -hmm. donc, tu as les responsabilités de la famille, vous avez les responsabilités de famille, les responsabilités de famille, Voilà, gérer les responsabilités de la famille, de la les la hein, famille, mm famille, -hmm. top famille, Donc, tu es de stade où il y a Tu es de la ménage, je me dis. Voilà. Il y a des gens qui sont pas instruits, donc encore pire, il les a pas le au pas femme au foyer. Nous devons dire pas alors que c'est pas pas ce qui doit être fait. Donc l'autre point c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc pour nous, la même capacité, en même temps, Je me dis que si on bien bien pour que l'égalité de sexe, des sexes soit prouvée, nous devons faire des egg Sinon, si nous devons faire des choses, forcément, il y aura toujours un gap. Parce qu'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes <rire> au niveau non, du oui, monde. Je dis, je voilà. Les... <rire> Donc, après, euh, au niveau éducation numérique, comme euh, Biguel a euh, tantôt dit, euh, nous n'avions pas euh, beaucoup d'éducation numérique, que ce soit pour instruire les gens, les Peut-être qu'on est dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de science, ils auront peut-être effleuré effleurer cela parce qu'il y a des recherches qui sont impliquées par rapport à ça. Mais beaucoup ne sont pas tournés vers le net. Peut-être qu'il y a des affaires de baisse, il comme comme TikTok qui a dit, il y a des contenus vidéos, il y a des contenus, sans pourtant même comprendre l'algorithme. Parce que les réseaux sociaux, il y a des de Donc le fait de comprendre le fond peut nous aider à avoir un maximum de cibles. Mm -hmm. Donc pour finir par une stabilité mentale, mm -hmm. c'est une raison. Pourquoi une stabilité mentale l'ayant expérimenté, même si c'est programmation en doux, distraction. Dit, dans focus. Parce que si mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. on remplace les virgule et les virgules, on on fait l'erreur. cest à a on au niveau du foyer. ce côté financier social social. Mm -hmm. Nous ne nous concentrons pas exemple nos les écoles. Donc, il faut que vous ayez des réseaux sociaux pour faire telle ou telle chose. Sachant qu'il y a peut-être des livres à côté de la Donc, il va falloir manager le temps, sensibiliser pour manager le temps, monétiser certaines heures. organisation, Dans l'organisation, tu as, toute une journée à Corve, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez 30 minutes, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des statuts, des statuts. Tu récupères et tu vends, tu mets ta marge tu gagnes en fait. Mm -hmm. Donc ce qu'on a fait, je pense, le fait de monétiser le temps. Mm -hmm. Parce que bon, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Hein? Mm -hmm. <rire> Donc euh, voilà. Il y a des avantages aussi qui sont propices à la femme. Mm -hmm. Je me dis, euh, TikTok, par exemple, ou les réseaux sociaux, que créer Je pense que des vises à toucher le fond des sentiments. Si vous beaucoup de vous êtes atteint, il faut que vous vous touchez. Il faut que vous vous touchez. Mm -hmm. Donc, euh, pour que les gens qui me disent que c'est bien, il faut que vous compreniez que ça va mieux fonctionner. Donc, euh, mm -hmm. les contenus, les vidéos, les nous les vidéos, les tiktok, les vidéos, mm -hmm. les vidéos. Donc, côté sentimental je me dis, la femme est beaucoup plus propice. Internet, je pense, c'est un truc virtuel virtuel on ne voit pas la personne en tant que tel physiquement mais mm -hmm. nénè avec les euh, mm -hmm. retouches et tout mm -hmm. donc mais une femme peut jouer beaucoup plus le rôle de sentimentale lui, que que mm -hmm. donc on a cette plus value mm -hmm. c'est une chose je vous dis à, à promouvoir on peut combler ça avec ça on mm gère -hmm. les contenus côté digital instruire ou côté euh, euh, community manager par exemple rôle contenu parce que voilà, je me dis que ce n'est pas un truc compliqué. Nous sommes juste après, sensibiliser aux besoins. Il y a des métiers qui se créent avec le digital. On est à une ère dit ère numérique. 21e siècle, c'est l'ère de la digitalisation. Tout est numérique, tout est voilà, au niveau technologique. Donc, il bon, y a aspect, bon, y amour, après, est que Yen Yen te y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect. Il y a un Il y a un aspect. Il y a Alors, a des ce un site Facebook, Instagram, même LinkedIn même si c'est professionnel, mais nous y sommes ça dépend du contenu, nous sommes manager contenu, je vais dans d'un réseau à un autre TikTok, visibilité, c'est beaucoup plus focus sur vidéo, LinkedIn c'est pas le cas, tu rends un truc beaucoup plus visible à travers les sociétés, il va falloir créer un contenu voilà, un contenu propre mais pour améliorer c'est un propre site je veux dire on a notre site à nous Voilà, avec votre marque et tout effectivement, on a notre site à nous, on n'a pas encore déployé on est au niveau de la nous avons conceptualisé, le site est prêt, on est en train de mettre les produits. On va bientôt véhiculer l'information par rapport au lancement. C'est très très bientôt. <rire> Donc euh, voilà, on regarde où nous sommes. Nous chargons de comme... juste à côté. Ah, pas de <rire> doute. Nous avons rapidement eu l'heure de l'heure de l'éli. Oui, allez-y. Éli, tu as eu le réseau social à la question est de la Si présents sur les réseaux sociaux. Mais mm -hmm. est-ce que, aussi, les le il a contenu aussi Parce que euh, ce n'est pas. le plus nice de publier sur tout ce qui Alors, nous avons air digital. Surtout euh, contenu, j'ai mm -hmm. euh, dit mm -hmm. que message dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que internet dit que j'ai dit que j'ai que j'ai que j'ai du Mais au fait euh, nous au fait mm -hmm. marketing digida, digital digital bah ben de avoir euh, des comme ça nous p... mm -hmm. nous mm -hmm. utiliser les réseaux sociaux nous commerce y y a, et dans les normes mm -hmm. doit formation c'est très très important qui beaucoup qui internet il faut en marketing digital formation internet c'est très très important. Parce que nous avons un airbo ramené. Si vous voulez que il faut que je fasse des réseaux sociaux. Non, vous que je réseaux sociaux, vous Vous faire. Vous pour que vous publicité, c'est très cher. Pour début, compliqué. que les réseaux sociaux pour véhiculer produits, véhiculer les messages C'est très très important. Maintenant, l'un des de côté positif, alors, si utilise Internet, je pense que nous allons l'utiliser. Surtout au niveau, je TikTok actuellement. au Sénégal. Je ne sais pas ce ne pas déplorer. C'est vraiment dommage. Je ne ce nous Je ne déplorable côté va aspect, va. Négatif de voilà. oui, aspect négatif Voilà aspect négatif voilà juste nous yi internet utilisez positive, mm -hmm. positivement mm -hmm. dici, dici, dici, dici, dici, euh, si type publié là, on n'a rien fait ce nous bailler les on n'a négatif là, nous bailler quoi de quoi de type internet voilà, mm -hmm. Mm -hmm. <cousse> rapidement quelques <rires> une minute, <cousse> temps négatif surtout les niais, les gens ne font, a une vidéo surtout sur TikTok, alors, <rire> c'est l'accessibilité des filles. Elle a une fille également. Elle a une fille Elle a une fille elle a une fille a une fille a une fille une fille a une fille a une fille il faut que cette fille utilise mm -hmm. une tablette. Elle mm -hmm. en a une fille qui a une fille qui a une fille qui a une fille a une fille a une fille. Elle a une fille a une fille a une fille a euh, en fait je m'intéresse au contenu qu'elle regarde mm -hmm. parce que même dans les dessins animés il y a des choses que man beaucoup dit, ça me donne beaucoup ah, parce que les un TikTok <coughs> a wow. à accès, alors que, que ça peut, ouais, ça peut poser problème. par exemple mais par je ne pas ne pas que ne pas je parce que je je peut je non, non, ne sais pas si donc je ne suis ne pas je la Je ne sais la problème, c'est quoi? On aime juger les gens par rapport à leur corps vestimentaire. Je ne sais pas crop je sol short, la je ne sais pas Mais après, il faut pas qu'on juge les gens par rapport mm -hmm. à ce en train de Soit bahou, lila, lala, lala. Pour man. Mm -hmm. Moi, je refuse de juger ces femmes-là. Parce que je suis en train Je Mon divertissement avec le c'est-à-dire qu'il peut-être rembourser avec mon amour. Mais c'est-à-dire qu'il faut le plaisir. On sait derrière qu'il y a une charge psychologique. Peut-être que qu'il y a un moment de divertissement. C'est vrai. Donc, moi, je refuse en fait de juger ces femmes-là. Mais dans Internet, comme on dit, il y a du bon et il y a du mauvais. À nous, de ce qui est, je ma vais pas regarder ce qu'il y Pour moi, si on sur les réseaux, on ne sait pas ce il y a des mm -hmm. gens qui ont pour rétablir comme mais ils ont des parce que beaucoup de lolo peut-être des gens qui ne comme on appelle les vous êtes trop mature pour certaines choses donc c'est c'est mais Internet, café, roube mon feuilleau, ma fille qui est une startup, j'essaie d'encadrer, mais là le mon internet. En fait, j'apprends, j'apprends énormément, mais hamna souma yanga, san la yanga. Même sur TikTok, on apprend. Il y a une dame qui s'appelle maîtresse Adeline. Moi, je la suis parce qu'elle fait beaucoup de choses sur les trucs syntaxiques, les fautes grammaticales. Dans ma aussi, mon. Il y a des gens qui font euh, sur des questions de culture générale. Mm -hmm. Les applications, elles sont très intelligentes. Mm -hmm. Parce que les gens sont très Exactement. Les gens ont des problèmes. Ils ont en fait, vous faites ah, que vous pour hum, mais pour te montrer quelque chose pour parce que tu as que ça défend les que oui. eh. bah。Le que que ça que que tu dit tu que tu tu tu dit que tu as tu que tu que dit que que si tu un peu plus de tu un peu plus de un de un un un un un un en fait, si vous avez des applications qui sont vous pouvez les rechercher. Mais si vous avez des mais de ah oh des oui ah je me dis que c'est juste conscientiser. Parce que sais pas plus Parce que ce que ça peut lui apporter de gagner comme bénéfice ou plus value en utilisant les les réseaux sociaux, les Je me dis que je ne sais Parce que les gens, c'est ça leur routine créer hein? un contenu. Peut-être que mais de visibilité. Parce que quoi qu'on puisse dire, la plupart du temps, les gens qui ont beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de visibilité, ils sont intéressés au genre divertissement, comme elle a dit tantôt, mm -hmm. voilà, juste pour euh, éveiller conscience mais on peut apprendre, comme le -hmm. le moteur de recherche comme Google, mm -hmm. donc la plateforme quand on l a élaborée, euh, algorithme, définir, ce comme elle -hmm. a dit, comment même TikTok fonctionne, TikTok oui. est très intelligent, hein? très, très, très intelligent. Je pense mm -hmm. que après Google, hein, sorry. Mm -hmm. Donc, euh, il faut juste conscientiser les gens sur peut-être qu'il y a un point où peut être malgré euh, parce qu'il y a aussi ça, il hein, y a des, y a des, y a des on est à cette problématique avec ce contexte qui et tout ça peut jouer aussi en faveur ou bien en défaveur de de tes de tes propos ou de tes actes aussi mm -hmm. bon, d'accord Soit euh, un question, une, mm -hmm. euh, on a fait une heure de temps, on a fait une de Le nerf de do, deuil, do, de de do, do, de de do, comme donc mm -hmm. il euh, y a téléspectateurs également, mais surtout si vous avez invité vous dit que vous avez dit et moi ouais, je euh, remercier, nous nous 7 ans. Euh, man de remercier, remercier mes clientèles, depuis les deux de encourager, de vraiment en content alors les remercier, bon bah bonne fête de la femme, mm -hmm. euh, de remercier tout le monde, de remercier invitation, mm -hmm. D'accord, oui. euh, alors, je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie. C'est vraiment la journée pour faire le point sur les luttes menées par les femmes. Nous avons dit nous avons fait le point sur les luttes menées par les femmes. Nous avons fait le point sur les luttes menées par les femmes. Nous avons fait le point sur les luttes menées par les femmes. Alors que nous avons fait le point C'est important qu'on fasse ce point-là. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, vraiment. Voilà, je vais rebondir sur le mot palais. Moi, journée bétail. C'est bien beau de fêter, souhaiter bonne fête, mais aussi, il va, va falloir la conscientiser sur euh, l'idéologie même de cette journée. C'est la journée des droits de la femme. Il va falloir aussi, comme l'on voit, euh, y, est, y guenny, sur des choses qui vous Peut-être qu'il y a des choses que vous savez. Je ne mais je ne sais pas. Mais on la Parce que les gens ne sont pas des gens, les gens ne sont pas des gens, les des problèmes. Donc, continuez à sensibiliser. Et beaucoup plus, pour côté digital, Mieux valoriser l'entrepreneuriat féminin parce que nous mais ni entreprendre donc faut que nous le mais nous sexes nous prôner, nous Voilà, il va falloir promouvoir tout cela en de la femme. Merci, Merci beaucoup, mesdames. Euh, maman, je remercie, hein. c'est pas évident. Eu, déjà, je <rire> déborde débrouillée, vraiment. Euh, pour que élisabeth cosmétologue Borom Eno Beauty Cosmetics, Anne-Catherine John, Borom euh, Glowax avec la présidente de l'association sénégalaise de la critique cinématographique, critique cinéma Mingambali. Et critique littéraire, critique littéraire, ah, Il y a d'ailleurs une fédération <rires> africaine <rires> critique de cinéma. Il ouais, faudrait ah, juste suivre. En tout cas, nous allons de co-animation Nous Malik de co-animation Malik Faye Malik Faye J'en suis gagné, je n'en sarga. gagné, sarga. gagné, sarga.